Bonjour, ici la reine de la poupée. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo que vous y attendez probablement pas que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 1er mai et j'ai sorti les poupées que j'ai eues il y a deux ans, le jour du 1er mai à une brocante dans cette vidéo. Et comme promis, je vous ai dit que je vous montrerai les deux dernières de ces super-héros girls qui me restent. Bad Girl et Wonder Woman Voilà, j'ai même leurs cartes. Voilà, si vous me posiez la question Donc ces deux poupées je les vends, Voilà, je les garde pas Je les vends sur internet, sur soit Vinted, soit Le Bon Coin A vous de trouver et à mener votre petite enquête Alors on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo Qui va être mettre la mise en point de la chaîne avec vous et avoir vos avis en commentaire donc on se retrouve tout de suite après le... nous revoilà pour la vidéo alors cette vidéo c'est pour parler avec vous de comment la chaîne va avancer dans l'avenir voilà et aussi c'est que c'est bien des personnes qui me suivent, et etc. Mais il faut aussi que je trouve d'autres personnes qui partagent la même passion que moi et qui font des vidéos sur les poupées en personne également pour pouvoir qu'on puisse continuer. Plus on est nombreux, plus on a plus de chances de pouvoir continuer sous... Comment dire À long terme, voilà. C'est ce que je voulais dire, désolé. Ah, en fait, oui, je vous ai pas présenté les poupées qui se trouvent ici. Je mets toujours une étiquette. Là, euh, bon, toujours, pas toujours. Donc elle, c'est Lily. Donc c'est pas sa tenue d'origine. Sa c'est se défait, voilà. Donc euh, elle a de jolis yeux bleus. Elle a les cheveux noirs, presque noirs, temps foncé. Et elle est de la collection héritage Mine collection. Voilà, donc c'est pas sa robe d'origine, elle a son petit euh, truc, ça oui ça c'est d'origine. Elle a même un ruban dans les cheveux qui est sous le voile, voilà, rose. Et on a, euh, je connais leur nom mais je préfère euh, Estelle, voilà, qui est blonde aux yeux bleus, robe rose. On a notre petite... Euh, Alors, Marina, qui est pieds nus, Bon ça c'est un détail, elle a les cheveux châtains, je lui fais des petites couettes, mais vous voyez que ses cheveux sont pas en très bon état, donc euh, voilà. Donc j'ai besoin de soutien d'autres personnes qui aiment les poupées, qui font des vidéos régulièrement de poupées, qui sont comme moi, qui ont la volonté de faire ce genre de contenu. Donc si vous voulez me soutenir, voilà, ça serait très bien. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Et aussi, je compte sur vous, si vous êtes passionné par les poupées en porcelaine et que vous avez plein d'idées pour faire des vidéos à leur sujet, c'est maintenant que je vous offre l'opportunité. Opportun oui bon c'est un mot très complexe quand on a très du mal avec le français voilà donc je vais pas vous ennuyer bien plus longtemps mais voilà merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement j'ai trois abonnés de plus que la dernière fois bon je compte continuer bien évidemment et peut-être que la prochaine vidéo je vous dirai comment comment comment comment faire attention aux poupées enfin là où je veux dire ce qu'il ne faut pas faire avec les poupées en porcelaine parce que c'est des poupées très fragiles et euh, de collection en règle générale ou pour décorer même si dans les euh, comment dire sites d'occasion ils vous mettent ça dans catégorie jeux et jouets oui parce que les poupées pour eux bah c'est des poupées <rire> des jouets désolé euh puis mmh. je sais pas pourquoi j'ai dit désolé mais c'est pas grave. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, On vous souhaite un bon mai, un bon mois de mai. Et à la base, c'était pas prévu qu'il y ait une vidéo juste après celle de la présentation. Ça devait être dans une semaine. Mais peut-être que ce serait mieux de faire deux vidéos par semaine. Marquez-le-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées, marquez-les en commentaire s'il vous plaît. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Et d'activer la cloche de notification. Oui, je le répète toujours deux fois. Ne cherchez pas à comprendre. Bon, je vous dis salut salut et bonne journée